effectuer une recherche combinée, il faut d'abord rechercher vos descripteurs dans l'onglet Advanced Search et lancer vos équations avec mots-clés dans l'onglet Search Fields, et cela pour chacun de vos concepts. Une fois que vous avez complété vos recherches par descripteur et par mots-clés pour le premier concept, vous allez pouvoir les combiner avec l'opérateur logique OR. Donc, Je les sélectionne tous et je clique sur le bouton OR. Ensuite, je vais faire la même chose pour le deuxième concept. Une fois que j'ai créé mes ensembles pour chacun de mes concepts, je suis prête à les assembler avec l'opérateur logique AND. Je vais donc cocher cet ensemble pour mon concept 1 et cocher l'ensemble de mon concept 2 et les combiner avec le bouton AND. Et voilà qui conclut notre recherche combinée, une méthode qui nous permet d'effectuer une recherche plus exhaustive.